Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter une classe que vous connaissez certainement, mais on va la voir un petit peu plus en profondeur. Je suis certain que certains vont apprendre des choses. Donc cette classe, c'est la classe random, alors qui permet par exemple de générer des nombres aléatoires. Et on va tout de suite faire un petit test. Donc je vais créer un, un script c -sharp et je vais l'appeler démo et je vais l'affecter ici à ma Directional Light, peu importe. Ici, on va se servir de la console dans un premier temps pour tester ce que ça donne au niveau du Random. Alors évidemment, bon, bah alors je vais vous présenter comment ça marche, mais ça, je pense que vous connaissez un petit peu. Si ici, je fais un debug.log d'un nombre aléatoire, donc random.range, à ce moment-là, je vais pouvoir ici mettre un, un float minimum maximum. Ici, dans mon cas, je ne vais pas m'embêter. Je vais mettre un euh, float, virgule, 100 float. Et évidemment, euh, vous allez voir que à l'update, ici, je vais enregistrer mon script. Si on lance notre application, ici, notre jeu, on va avoir des nombres aléatoires qui vont être générés dans la console. Hop euh, Et puis, comme ça, ainsi de suite. Donc, je vais stopper. Mais là, on peut voir qu'on a euh, bah, des nombres aléatoires qui vont être, en fait, entre 1 et 100 à chaque fois. On peut voir ici, j'ai 42... 42, 12, 15, 17. Et évidemment, si vous mettez pas, spécifiez pas de float ici, vous aurez des nombres euh, fixes, des int, et donc on va avoir des nombres entiers. Voilà. Alors on va re-être embêté. Voilà. Et on peut voir qu'ici, j'ai bien des nombres générés qui sont des nombres entiers. Alors ces nombres sont aléatoires, mais euh, vous avez une méthode statique qui va être intéressante, qui est init state alors qu'est-ce que ça va être in state alors si on regarde au niveau de la doc officielle ça va permettre d'initialiser un nombre aléatoire de générer un nombre aléatoire en fonction euh, de seed, with a seed une, une graine, alors on peut traduire soit par une graine ce qui veut dire que les nombres vont être plus forcément aussi aléatoires mais ça peut être utile dans certains cas alors pour illustrer l'exemple, on va utiliser le start, euh, je vais garder ici ce code, je vais le copier, on va enlever l'update pour le moment et on va faire euh, bah, deux, euh, deux boucles, alors for i on va mettre un int i égale 0. Tant que i est plus petit que 5, par exemple, on n'a pas besoin d'en faire tant. Et on va faire un i++ plus plus pour incrémenter. Et dans cette boucle, je vais ici euh, faire mon random range. Alors, qu'est-ce qui se passe si maintenant, euh, pardon, je fais deux boucles en suivant Et je vais d'ailleurs séparer mes deux boucles ici pour qu'on les voit bien. On va faire un debug.log. Euh, et on va séparer ça par des, des traits comme ça. Voilà, histoire d'avoir une belle séparation au niveau de notre code pour qu'on voit bien. Donc là, je vais avoir deux séries de 5. Alors, on va aller voir tout de suite ce qui se passe dans Unity. C'est parti. Et donc là, on peut voir que j'ai bien deux séries de 5 nombres qui sont complètement aléatoires. Si je relance mon code, ils changent. Ils sont à chaque fois changés. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, si j'utilise ici euh, InitState, regardez ce qui va se passer. Je vais ici faire un random. init state et là je vais placer ici euh, un int hein, qui va être en qui va permettre en fait de générer des nombres mais qui vont pas être si aléatoires que ça parce que regardez je vais mettre 50 par exemple. Et là qu'est-ce qui va se passer C'est que ces nombres vont être générés en fonction de cette graine. Et là on peut voir que j'ai 35 14 99 40 37 et je refais derrière des nombres aléatoires, et j'ai une autre série. Ben, regardez maintenant si je relance mon code, je fais un clear pour que vous compreniez bien, je vais avoir exactement les mêmes nombres. Vous voyez 35, 41, c'était les deux premiers nombres de la première série. Si je fais pas de clear, vous allez voir qu'il n'y a rien qui change. C'est exactement la même série de nombres, donc c'est en fonction en fait ces nombres vont être générés aléatoirement, mais en fonction d'une graine, ce qui fait que bah ils sont plus si aléatoires que ça. Alors que ça peut être intéressant si vous devez générer des séries de nombres dans un jeu par exemple, euh, et puis que bah ils doivent être euh, pas forcément euh, si aléatoires que ça ou ils doivent se répéter, euh, bah euh, vous pouvez utiliser ça. Donc voilà pour ce qui est ici de, de random init state. Après, euh, il existe encore, il me semble, une méthode statique intéressante et on va la voir tout de suite c'est color hsv alors, pour la démo de Random Color HSV, j'ai modifié un peu ma scène. J'ai mis un simple cube ici au centre euh, du monde. J'ai sorti ici l'onglet Game et j'ai attribué mon script démo ici, on peut le voir, euh, à ce cube. Alors, on va aller éditer le, le code et voir comment on peut utiliser Color HSV. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, HSV, c'est un système colorimétrique euh, qui, est en fait une, qui va permettre de jouer avec la valeur de saturation et de teinte. Euh, bon, allez voir sur Wikipédia si vous voulez euh, voir un petit peu plus, voir comment ça fonctionne. Mais... Euh, c'est vrai qu'on a plus l'habitude d'utiliser le RGB, mais là, ça va faire l'affaire. Alors, on va ici éditer notre script. Et je vais utiliser l'update tout simplement pour modifier maintenant à chaque fois le, la couleur, à l'update de mon cube par des valeurs complètement aléatoires. Donc, on va voir que ça peut être assez sympa. Donc, on va aller chercher le composant Renderer pour changer cette, cette couleur. Ensuite, on va aller chercher le matériel. Et on va aller chercher la color, la couleur. Et on va dire qu'elle est égale à quoi À random color HSV. Et là, on va avoir quelques paramètres à, à renseigner, quelques arguments. Donc, je vais mettre 0 float pour le premier. Donc, on peut voir que c'est le minimum euh, ici euh, généré. Euh, alors, you, alors, je ne sais pas ce que c'est. Euh, je ne sais pas traduire you, mais en tout cas, ce pas grave. Max, euh, ici, on va avoir la saturation minimum. Donc, euh, on va mettre une float. Euh, saturation maximum On va remettre une flotte, allez on verra bien Et ensuite on est avec la valeur minimum euh, bah, Ça veut être la teinte, enfin bref je sais pas On va mettre 0,5 flotte, allez on teste Et ici une flotte Et maintenant on va exécuter ce code Et on va voir ce qui se passe au niveau d'Unity C'est parti, et là mon cube va avoir une couleur aléatoire à chaque update vous pouvez voir quand même que c'est assez intéressant euh, d'utiliser euh, Random euh, Color HSV. Euh, on a l'habitude d'utiliser la classe Random, en règle générale souvent, pour moi en tout cas c'était souvent Random Range, et on va voir qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Si lors d'un jeu, vous avez besoin de faire une rotation aléatoire, bah vous avez avec random la possibilité de le faire avec la propriété euh, rotation. Alors, je vais le faire ici avec mon cube, ce sera plus simple. Donc, je vais dire que ça transforme rotation est égal à quoi bah, Random.rotation. Évidemment, c'est simple. Regardez, maintenant, si je retourne au niveau d'Unity, qu'est-ce qui va se passer je vais avoir mon cube qui va faire des rotations aléatoires. Bon, là c'est très rapide, donc on a du mal à le voir, mais on peut voir que ça fonctionne. Ça fait des rotations aléatoires. Bon, on pourrait mettre, euh, on pourrait mettre un petit, petite pause, une temporisation entre deux, euh, mais c'est pas tellement nécessaire. Donc voilà pour ce qui est de random rotation. Vous pouvez voir que c'est quand même aussi utile. Alors la prochaine propriété va être très intéressante. Elle s'appelle Inside Unit Circle. Ça va servir à retourner un point aléatoire dans un cercle euh, qui par défaut aura un rayon de une unité. Une world unit. Donc nous ce qu'on va faire ici, on, on va essayer de se repérer. Donc ce que j'ai fait pour le coup, j'ai mis ici un GameObject, un empty vide, que j'ai positionné au même endroit que mon cube, c'est-à-dire au centre du monde aux coordonnées 0, 0, 0 Et j'ai ici aff affecté un radius de 5, pour que ce soit un peu plus grand et qu'on voit exactement ce qui se passe au niveau des déplacements. L'idée maintenant sera d'utiliser ici Random Inside Unit Circle avec mon cube pour ici se faire, le faire déplacer ben, euh, à l'intérieur de ce cercle. Alors c'est parti, je vais éditer mon cercle et là, plutôt que d'utiliser l'update, on va utiliser une méthode qu'on va invoquer, qu'on va répéter, parce que sinon ça va être trop rapide. Euh, donc ce qu'on va faire ici donc la méthode je vais l'appeler euh, random test hein, ça n'a pas vraiment d'importance voilà et on va ici donc modifier tout simplement la transform position du cube et on va dire qu'elle est égale à quoi à random point unit euh, inside unit circle et ici je vous ai dit que c'était euh, sur un rayon de 1. Donc comme mon collider ici pour le repère, il y a un rayon de 5, on va lui mettre on va multiplier tout simplement ça par 5 pour augmenter ici cette valeur. Donc euh, évi évidemment là pour que ça fonctionne, je vais devoir invoquer répéter et répéter cette, euh, cette méthode. Donc pour ça on va faire ici au start un invoke repeating. Euh, donc la méthode s'appelle random test et évidemment comme c'est sous forme de chaîne de caractères, j'ai oublié mes guillemets. Ici, elle doit se lancer quand directement 0 float et elle va se répéter tous les... Euh, bah allez, On va mettre 0,5 float, ce qui va nous permettre de voir un petit peu mieux, je pense, le déplacement. Donc on enregistre le script et on va tout de suite voir ce qui se passe dans Unity. Évidemment, je sélectionne le GameObject pour qu'on voit bien ça et je lance la scène. Qu'est-ce qui se passe ben là on peut voir que mon, mon cube se déplace bien à l'intérieur de ce cercle. Alors, je vais même passer en ISO pour qu'on voit bien. Regardez, il est toujours ici, sa position il est définie aléatoirement à l'intérieur de ce cercle. Alors pourquoi j'ai fait ce cercle Tout simplement parce qu'il faut bien comprendre que ça c'est en 2D. C'est à dire que ça va jouer ici que sur euh, l'axe euh, X et Y, vous pouvez voir, mais pas sur le Z. Si je fais ça on peut voir qu'il reste vraiment au même endroit. Si je vais en vue du dessus, voilà, si je reviens là, on peut voir que c'est vraiment à l'intérieur de ce cercle. Donc c'est plutôt, euh, on va dire, 2 Il n'y a pas de profondeur avec ça. Mais ça peut être vachement intéressant dans certains cas. Donc voilà pour ce qui est ici de Random Inside Unit Circle. Alors la prochaine propriété va être très intéressante et elle va être très similaire. Elle s'appelle Inside Unit Sphere. Bah, vous aurez compris que la différence c'est que là au lieu d'être dans un cercle ça va être dans une sphère donc là on va avoir de la profondeur et ça va fonctionner de la même manière ça va euh, en fait euh, déterminer le déplacement dans une sphère qui a pour rayon 1 au niveau de son radius de, de, de son rayon donc on va utiliser presque le même code alors j'ai ici positionné contrairement à tout à l'heure c'était un game object je vais d'ailleurs pouvoir le supprimer j'ai ici une sphère et j'ai désactivé ici son mesh renderer alors j'ai euh, ici euh, si vous testez vous allez voir que euh, le rayon par défaut il est le radius il est de 0,5 j'ai mis un scale ici à 10 tout simplement parce que euh, même si la valeur change pas vous pouvez voir ici que si je passe à 1 j'ai bien ici ma sphère je vais la réactiver euh, le temps que vous compreniez bien je vais désactiver mon cube j'ai bien ma sphère, mais si si je j'augmente son radius euh, au niveau euh, du box, euh, du, du box pardon, de la sphère, donc au niveau ici du sphère collider, si je le passe à 5, j'ai bien le collider qui augmente, mais pas euh, mon mesh. Et d'ailleurs mon mesh, si je le passe à 5, vous pouvez voir que bah, ce n'est pas tellement en fait euh, la bonne taille, parce que regardez, euh, voilà, euh, en plus le fait de faire un scale, ça va augmenter le radius alors qu'il restait à 5. Donc je vais refaire des z pour revenir aux valeurs initiales voilà, si je reviens ici au niveau de ma sphère euh, tout simplement c'est un calcul si je veux un radius de 5 je vais devoir ici multiplier tout simplement euh, 10 fois la taille de ma sphère donc je vais la passer avec un scale de 10 et euh, en fait je vais avoir une sphère de radius ici euh, qui va avoir un radius de 5 dans le monde euh, malgré ici que le radius n'a pas bougé donc je vais désactiver pour l'exemple si le mesh rendera parce qu'encore une fois on aura besoin que vraiment du repère et je réactive le cube qui s'ouvre au centre alors Encore une fois, la sphère n'a d'intérêt ici que de repères. Hein. Euh, je les mets aux mêmes positions parce que le Random Inside Unit Sphere euh, bah, va simplement euh, faire un déplacement aléatoire dans une sphère qui a pour centre en fait le, le, le centre de mon cube. Et ici, étant donné que ma sphère a le même centre, ça va nous servir de repère. Donc c'est parti, on y va, au niveau, on va euh, bah, modifier notre script. Mais là, bah, ça va être très simple, il hein, n'y aura pas grand-chose à modifier. Donc on va changer ici Inside Unit Circle par Unit Sphere. On va enregistrer nos modifications. Et on va aller voir ce qui se passe maintenant dans Unity. Donc je vais évidemment sélectionner ma sphère pour qu'on voit bien le collider qui nous sert de repère. Et là, on peut voir que comme tout à l'heure, évidemment, là je suis en vue de face et en plus en ISO, on ne voit rien. Donc je vais reculer un petit peu. Par contre, maintenant, si je tourne autour, regardez ce qui se passe. A chaque fois, mon cube il est bien déplacé à l'intérieur de ma sphère. Alors ça dépasse un petit peu parfois parce qu'en fait c'est le centre de mon cube qui est déplacé et donc bah, son mèche dépasse un petit peu. Mais en tout cas ces coordonnées sont toujours à l'intérieur de cette sphère. Si je me place ici en vue de droite, comme on peut le voir, on voit bien que ça fonctionne. En face, en vue de face, on est bien un peu partout. En ici vue de gauche et ici back vue arrière. Si je passe en haut, on va voir que ça va. Ça se déplace en hauteur, en, la, en profondeur sur les trois axes ce coup-ci. Alors que contrairement à tout à l'heure, ce cube se déplaçait simplement sur l'axe XY à l'intérieur d'un cercle. Donc voilà qui peut être très intéressant avec Random Inside Unit Sphere. Alors la prochaine propriété que je vais vous montrer, ça va être la dernière de la vidéo, c'est Random On Unit Sphere et elle est encore une fois très similaire mais à la différence ici c'est qu'elle va retourner un point sur la surface de la sphère qui a toujours pour radius une unité alors on va se servir exactement de la même scène sauf qu'à la différence de tout à l'heure je vais devoir et je vais réactiver ici son Mesh Renderer et évidemment, comme on ne voit plus mon cube, euh, on le verra que quand il va bouger. Parce que vous avez bien compris l'idée, c'est qu que ce cube se déplace sur la sphère. Je vais créer un matériel pour qu'on voit bien la différence. Donc je vais ici créer très rapidement un matériel. Je vais l'appeler red pour rouge. Et je vais le passer ici en rouge, ce cube. Ce qui va me permettre ici, ensuite, qui va vous permettre de le voir vraiment précisément. Donc, si je désactive temporairement, on peut bien voir que j'ai un cube rouge. C'est parfait. Alors, on va retourner maintenant au niveau du script. Et évidemment, on va garder le même, euh, le même script. On va juste modifier de nouveau ici cette propriété. Donc, je la supprime. Et je vais mettre inside... Ah euh, non, c'est on, pardon. On unit sphere. Et donc, là, je multiplie de nouveau par 5 parce que l'idée est la même. C'est toujours une unité. Et donc, qu'est-ce que va faire mon cube ben vous devrez le voir se déplacer sur la surface de ma sphère. Voilà. Alors, évidemment, là, on ne le voit pas partout parce que voilà. Mais si je me mets en vue du dessus, on peut voir qu'il bouge un petit peu partout. Il est à chaque fois sur la surface de ma sphère. Alors, c'est un cube, hein, évidemment. Euh, mais euh, euh, alors, ce n'est pas évident à montrer. Je vais de nouveau désactiver ici le, le sphère collider. Le mesh renderer, pardon, voilà, mais on peut voir que ici, à chaque fois, il vient bien se déplacer sur la surface de ma sphère. Alors, c'est pas évident à vous montrer, hein, effectivement, euh, mais on, je vais essayer de le déplacer comme ça, vous pouvez voir qu'à chaque fois que mon cube est déplacé, il est bien sur la surface ici euh, bah, de ma sphère, voilà. On m'en a même pour. Euh prouver que ça marche bien, on va mettre une flotte, on va mettre même 0.05 flotte, voilà pour que ce soit très rapide. Alors, ça va être trop rapide, mais je pense que moins vous verrez un peu mieux. Voilà. Donc là, on voit bien que ça se déplace partout sur ma sphère. Donc vous pouvez voir que la classe random est assez riche. On la connaît... Enfin, euh, en tout cas, pour moi, j'ai euh, des choses que j'ai découvertes en allant chercher un petit peu dans cette classe, parce que c'est vrai qu'on l'utilise souvent pour le Random Range. Il existe encore d'autres propriétés qui peuvent être assez intéressantes. Je, bon, ils sont simples à comprendre. Allez voir sur la doc officielle. Je ne voulais pas vous les présenter parce qu'elles sont relativement simples et mon sens un peu moins intéressant. En tout cas, je peux me tromper. En tout cas, j'espère bah, que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, à me faire un petit commentaire, euh, comme quoi, bah, peut-être... Euh, bah, cette vidéo vous sera utile, il y a des choses que vous avez découvertes qui vous semblent intéressantes. Et puis surtout, si vous n'êtes pas abonné, bah, abonnez-vous. Alors je tiens à préciser qu'on est euh, le jeu est en route pour les 5 cas. Hein. À la fin du mois, euh, début du mois prochain, on va faire un tirage au sort. Il y a cinq formations complètes à gagner. Donc euh, allez voir cette vidéo. Le lien est en bas de la vidéo. Inscrivez-vous. Il y a encore de la place. Euh, tout n'a pas encore été gagné. Il y a aussi deux emails, euh, deux, euh, deux emails. Oui, je dis bien deux adresses email cachées dans la vidéo. Donc faut les trouver et envoyer un mail dessus. Le premier qui m'envoie un mail dessus euh, gagnera évidemment une formation complète. Donc trois seront tirés au sort et deux grâce à ces deux emails cachés. Vous envoyez un mail en disant que vous l'avez trouvé sur cet email. Et évidemment sur cet email parce que j'ai reçu des emails sur ma boîte perso. Mais ce n'est pas celui-là qu'il faut trouver. Donc il faut l'envoyer à l'eBay. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye